dans le live aujourd'hui je vous fais découvrir un petit peu le bordel d'accord j'appelle ça le bordel on va s'enfoncer dans le centre-ville de marseille Là, je regarde d'abord par où on passe Il faut que je chope l'arrêt de tram. Donc, euh, je descends cette rue. On va continuer tout droit à pied. Bon, découvrez avec moi Marseille. Euh, bon live à tous. Bon, je dis le bordel parce que c'est Marseille, hein. donc euh, Marseille c'est le bordel. Euh, genre du samedi euh, dimanche, euh, samedi plutôt, euh, pas beaucoup de bus. J'ai essayé de choper le tram pour descendre vers le vieux port. Allez, on se tape Marseille à pied. On est chaud là. Je me suis mis en tenue de sport. Donc on va captiver tout ce qui passe. Pas vraiment dans le centre-ville pour l'instant. <coughs> <coughs> Alors, l'arrêt de tram n'est pas loin. Un oui, arrêt de tram ici. Euh, les arrêts de bus, il n'y a pas de bus. C'est énorme Marseille, les gens. Énorme Marseille. Alors, ceux qui veulent visiter un petit peu Marseille, sur la page, restez sur le live. Bon, le bus, pour l'instant pas de bus, j'ai pas le temps pour attendre le bus moi. J'ai pas vraiment le temps pour attendre le bus. Va se débrouiller à pied. Donc Petit peu de topo, on fait un petit peu de topo ici. Je prends celle-ci, je cherche l'arrêt la de tram comme ça. Je prends le tram jusqu'au centre. Alors, est-ce qu'on prend la bonne rue? Yes. Donc euh, c'est la rue Brandy rue Brandy Marseille J'espère qu'on va pas se faire tirer dessus parce que ici il y a des coups de feu à tout va bon pour l'instant on passe pas dans un quartier chaud hein. donc euh, tranquille on va se calmer un peu. Mais en même temps, je ne connais pas les quartiers chauds ici. Donc, euh, je ne sais pas où vraiment je vais foutre les pieds. C'est le bordel. Eh hey, les amis, vous, vous rendez compte ce que c'est ma Marseille Regarde les gens ils fouillent les poubelles. C'est triste, hein Regarde, regarde. C'est triste. Franchement c'est triste. C'est vraiment triste. Ah, ça fait mal au cœur. Ah ouais, quand tu as une famille, quand tu as toute une famille pour, pour la nourrir, ben, tu as besoin de te lever le matin et charbonner comme un fou, travailler comme un fou. et eh oui, c'est comme ça la vie. Alors là, pour choper. Euh, L'arrêt des trams, ça va être une histoire. Putain, il fait chaud ici. Hein oh, les Marseillais, il fait très chaud. Il fait trop chaud ici. Alors, qu'est-ce qui nous donne euh, position de l'espèce Bon, on a l'arrêt de tram à portée de main, pas loin, hein pas loin, on fait droite, droite, gauche, et là on est à l'arrêt de, de tram. Putain, ben, c'est plus, plus sale que, que Paris, hein c'est plus sale que Paris, à côté Paris est propre, je te le jure. À côté Paris est propre. Ça pue la piste. Ça sent la merde. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour à ceux qui sont sur le live. Salam alaikum. Euh, donc, je dis... Ok. Ici on fait droit, gauche, tout droit, gauche, et on tombe à l'arrêt de tram. Il faut pas se tromper ici parce que. Mais voilà, vous inquiétez pas. La topo, moi ça me part. Bon ouais, les amis, vous allez découvrir Marseille, restez là. Euh, vous faire profiter. De tout passe tour donc euh, restez connecté ok alors d'abord la rue de tram ou la rue de bus Bon, c'était le bus ou le tram Volontaire homicide. Ah, c'est le bus. Si c'est le bus ici, là. Ouh. Ok, là on est. Dans la grande ligne oh, je vous montre un peu voici Marseille vous avez vu donc nous on va descendre donc il n'y a pas de bus aujourd'hui bordel de merde on va sortir les doigts du cul tout seul mais ça me dérange pas Salut tout le monde ceux qui sont sur le live bonjour bonjour bonjour à vous j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez une très bonne journée euh... j'espère que vous passez une très belle journée Je vais tracer à pied comme ça. Alors, euh, je prends un azimut. Ok. Euh, je vais couper ici. Alors, si je coupe là. On va tout droit. Intersection. Donc je vais couper comme ceci. Euh, là, on va s'approcher. Euh, un peu plus dans le centre du vieux port, Marseille, ghetto. Je prends un coup de porte ici, moi là. Hein. Si les gens ils regardent bizarre on dirait ils ont jamais vu un noir à marseille qui marche putain bordel et on est en 2021 là-haut il y a des gens bizarres ici tu regarde bizarre je sais pas s'ils si, si sont racistes ou il y a rien à cirer alors Point topo, on continue toujours tout droit bon bien sûr je vais regarder partout parce que je sais pas quel quartier je passe c'est vraiment chaud ici on se fait pour n'importe quoi donc euh, de toute façon celui qui va faire le show avec moi il a intérêt à me tuer parce que je ne je lui laisserai pas me tuer facilement quoi je crois que c'est avant-hier il y a eu des coups de feu ici à Marseille. Ça tire toujours, tous les jours. Ils s'entretuent. C'est fou, ça, hein Gang d'embauche. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, les amis, ceux qui sont sur le live. Faites en sorte que jamais dans votre vie... Dans votre retraite, que vous ayez un entretien d'embauche, toujours bosser. ne lâchez rien, Charbonner à fond, parce qu'on n'a qu'une vie les amis, il y a Dieu, le travail. Deux choses, le reste on s'en bat les couilles, moi je vous le dis, c'est comme ça qu'il faut charbonner les amis, pour réussir c'est comme ça qu'il faut charbonner. Alors, ici on va continuer tout droit, euh, tu vois, là ici il y a des vendeurs Eh ouais à pied à pied à pied à pied donc là on va faire droite gauche là on fait droite gauche on prend une route et on descend direction le vieux port une ligne droite Hey Marseille, je te fais à pied, bébé. Je te fais à pied, bébé. Bébé. <rire> Comme ils disent. Bébé. Hey, franchement, là, ça ne va pas le faire. Hein Et là, si, si je dis que Loreux ne va pas gagner le prochain match, ils vont tabasser, vous pensez Je vais me faire allumer la gueule. Je dis... PG PG Volontaire et homicide. Je passe un génocide. Ah ouais. Oh les Marseillais. Bon les amis, ceux qui sont à Marseille là. Manifestez-vous. Mais là, je vous dis, c'est une vraie poubelle. Hein? Ah, c'est le bordel. Regarde-moi ça. C'est le vrai bordel ici. Ça pue la merde. Il y a plein de merde partout là. On dirait un dépotoir là. Pas possible. Hein? Moi, en tout cas, je pourrais pas vivre ici, c'est mort. Ah oui. Putain. Comment ils font Comment ils font pour vivre ici là Pas possible ça. Ah ouais, c'est dingue. En plus, ils savent pas rouler. C'est ça le pire ici les parisiens et marseillais c'est pareil ça roule pareil c'est le vrai bordel ils peuvent écraser mais ils passent hein bon, je vais regarder un petit peu vos commentaires les amis Alors. Bon, s'il n'y a pas de commentaires c'est super <rire> S'il n'y a pas de commentaires ça m'arrange font pour vivre ici la, et la question que je me pose comment ils font comment j'ai l'impression hein, que c'est une déchetterie le bordel là alors on fait un point topo bon on s'approche hein. on s'enfonce de plus en plus euh, dans la ville Ta oh, mère à oh, boire. Toc toc. Répertoire. Alors, si on arrive sur quelle place, on va regarder la place. Alors, c'est quoi cette place Ok. Place Jean Jaurès, Marseille. Ok. Maintenant, il faut qu'on cherche la direction pour aller au centre. Oh, je suis presque au. Je suis presque auprès du vieux port non mmh. si bon. Je vais visiter Je vais visiter vite fait la place oh, c'est la place pour les enfants hein. terrain de jeu pour les enfants oh, c'est cool ça ouais, c'est cool ça truc voilà la place, place Jean-Jaurès, Marseille. Oh les Marseillais Voilà, ici. Il y a la gare il ya la gare pas loin donc on va descendre à la gare marseille saint charles j'essaie de vous montrer la gare de marseille ils savent très bien que je vais C'est bon, j'ai vu là, c'était là C'était là, c'était à Biji C'était la fin de vie au coup Alors, attendez, je vais faire un truc vite fait Putain ah, mais c'est le vrai bordel C'est le vrai bordel ici là Bon, là on va descendre, on va choper la rue pour euh, qui va direction la gare Saint-Charles. Putain quel bordel Bien sûr ça sent la bœuf Putain Alors ça c'est quoi ça Ah, C'est lui qui fume... ça pense musique en public direct conservatoire et vendredi jazz comme dit ah, d'accord bienvenue à marseille les amis bienvenue à marseille avec moi je vais visiter une partie de marseille <coughs> Donc la direction la gare Saint-Charles. Oh putain c'est blindé là. Hein? Oh, bon. oh putain c'est le bordel. A tous les couilles il y a une manifestation. Je vois des drapeaux. Peut-être une manifestation. Allez, on va suivre le mouvement. les amis bon, on va essayer de capturer un peu tout ça y est en pleine manifestation les amis marseille près de gare Saint-Charles putain mais combien de voitures combien de voitures de police que je vois là trop de voitures de police Ah il y a le QG juste dedans. Wow. Oh putain mais ils ont bloqué tout là, là tu vois pas une, bonne, pas une bonne idée pour venir à la gare hein. Oh putain c'est le brin Le bordel Bon, bienvenue à Marseille les amis, hein vous avez vu ce bordel Bon, on va aller voir la manifestation. Alors on va suivre le mouvement de la manifestation. Euh, les policiers se promènent euh, tranquilles. Restons réveillés, hein. et les vos de mesdames et messieurs. Venez marcher avec vous. Comment On va vous que vous faites pas d'accord D'abord, Comment Pour, pour un café au bar On a vu chez Jamais, ne vous ne bordel. Oh les Marseillais, arrêtez de bloquer tout là. là. On va remonter un petit peu le futal parce qu'il descend. <rire> Et ouais, ici. Soit <rire> bon là les amis Marseille Saint-Charles, gare Saint-Charles On va monter jusqu'à la gare. Je sais pas, c'est une manifestation pourquoi. Je peux pas vous expliquer les amis, c'est pourquoi. Mais c'est pas grave. Toujours ça. Pour l'instant, il n'y a pas de baston. À la gare ou une pompe. On va aller voir. Oh il me bat là. La... Ah moi je fais pas la grève moi. C'est où Pour faire le tour là Ah il faut faire le tour. Bon, J'espère que quand je vais aller là-bas, ils ne vont pas me dire qu'il faut faire encore le tour. J'ai envie d'aller voir derrière. Ah, effectivement, tout le monde fait le tour. C'est le bordel! Est garé, hein. en fait est ce qui s'est passé les les keufs ils ont bloqué euh, les manifestants en bas et du coup obligé de contourner euh, le dispositif. c'est le bordel ici à Marseille Donc on ne peut jamais être tranquille ici en fait hein On vit dans un film. Marseille, on vit dans un film. Oh Alors, là c'est la gare normalement. La gare. putain mais c'est encerclé Hey, Marseille, Marseille, bébé. Voilà, les amis, où nous sommes Gare Saint-Charles. Euh, on va voir ce que ça donne. Et là-bas, en bas, il y a la manifestation. Donc, vous voyez OK Et Bien sûr, Marseille bébé Marseille bébé oh. Marseille Marseille bébé oh. Eh oui, gars Marseille c'est charles les amis N'oubliez pas, ici on y est Bon maintenant on peut aller vers le port. On va voir un peu le port. Alors on va essayer de trouver un chemin, parce que là tout est bouclé, donc... Bon on va repartir, on va, retrouver, on va revenir sur le, notre chemin. L'autre côté, on peut passer On peut passer ce côté-ci, là No, C'est le bordel là. Juste là, n'importe comment, et à la police devant. Mais bien sûr, très intelligent, très bien. Marseille, yeah. Marseille bébé oh. On descend. Je ne ouais, a pourquoi. hein Donc on descend le vieux port, les amis Marseille avec moi les amis. Il y a beaucoup de monde. Ok, Marseille, vieux port, les amis, on y est. Ici le marché. Hein. La savonnerie, fabrication artisanale. Ah, ici des savons, les amis.